Bonjour, je m'appelle Irvine Annex, je suis un artiste français et je réalise des webséries documentaires comme « Cher futur moi » qui propose à des participants entre 15 et 22 ans d'adresser un message en vidéo à leur « Moi du futur » dans 10 ans. Seul dans sa chambre et face caméra, chacun est invité à raconter ses plus grandes peurs et ses plus grands rêves pour son futur intime ou pour le futur du monde et de l'humanité. Yolana, cher futur moi, j'espère que tu vas bien. Je sais, je suis toi, tu es moi, on est nous, même personne, 10 ans d'écart. Je me demande, quelle sera ta réaction face à cette vidéo J'espère que dans 10 ans, feignant, tu euh, auras arrêté de jouer aux jeux vidéo comme tu le fais aujourd'hui. Hein. J'espère que tu n'as pas de mari, pas d'enfant, surtout pas d'enfant parce que les enfants, ça gâche la vie. Est-ce que après 10 ans, la relation que tu avais avec ta famille a changé Est-ce que tu as pu couler les morceaux avec eux. J'espère que tu es devenue une femme qui a le droit de faire ce que les hommes font. Une femme qui porte les vêtements qu'elle veut. Après trois premières saisons dans le monde francophone disponible sur YouTube, nous lançons une nouvelle saison au Canada qui sera diffusée cet automne sur TV5MONDE+. Si vous êtes intéressé pour participer, contactez-moi par courriel ou envoyez-moi un message sur Instagram avant le 15 avril 2022.